bonjour les amis c'est Elon Musk c'est le seul homme en tant que chef d'entreprise qui a envoyé deux astronautes dans l'espace même l'europe n'a pas pu faire ça il y a les états unis la Russie et la Chine qui ont pu faire ça et Elon Musk Elon Musk on va le découvrir ici dans cette vidéo Normalement, cette vidéo, ça va être plutôt un PDF. C'est le PDF que je suis en train toujours de produire maintenant et qui s'appelle hashtag partage. Donc, Elon Musk, t'es qui toi Et c'est par pause production. C'est euh, pause production qui ont fait la, la vidéo sur Elon Musk. Alors, je rappelle, il y a des euh, quand vous allez ouvrir le PDF ou le télécharger pour entrer dans tout les, le contenu des vidéos, parce qu'il y en a, il y a beaucoup de vidéos, euh, il faut voir là, il y a une flèche. Vous appuyez, vous regardez, main ouverte et index. Main, main ouverte et index. Donc là, vous avez trois endroits, ça c'est pour le, la vidéo de Elon Musk, ça c'est pour voir la euh, chaîne YouTube de celui qui a écrit, et qui a fait la vidéo sur Elon Musk, et là, c'est euh, ma chaîne YouTube à moi. Donc, là, euh, ça c'est la couverture, parce qu'il doit y avoir, je pense, trois ou quatre pages. Alors, on va passer dans la suite. Dans la suite, qu'est-ce qu'il y a Il y a des surprises. Alors, c'est Elon Musk. T'es qui toi Et voici ce que d'autres auteurs ont dit sur Elon Musk. Il y en a 9 vidéos, et chaque vidéo est signalée par une flèche. Et chaque flèche indique que vous avez une main, main, une main euh, ouverte et vous êtes sur un lien. Le lien il est décrit à côté et il y a un index. Partout, c'est la même chose. Ok Voilà. Et ça, c'est toujours autour du personnage principal qui est Elon Musk. Chacun aborde son sujet à, part, à partir d'un point de vue, d'un angle différent. Voilà. Ce discours te laissera sans voix Elon Musk. Ton diplôme ne sert à rien, conseil d'Elon Musk. Elon Musk brut une vie. Travailler 100 heures par semaine par Elon Musk. Everyone is in danger. Donc Tout le monde est en danger et stop watching Netflix et futur Elon Musk et Asperger ben, c'est quelqu'un qui va vous Parler de la maladie, c'est pas une maladie, c'est une euh, particularité cervicale sur Elon Musk. Et là, Elon Musk y envoie les, ses astronautes dans l'espace. Ok Donc, voici, là, vous avez énormément de, de, de contenu. En plus, vous avez un rappel sur, sur hashtag partage. Qui va vous reconduire vers ma chaîne, où vous pouvez découvrir énormément de vidéos. Euh, J'en ai presque 200, donc vous pouvez avoir quelque chose là-dessus. Donc, ça, c'est euh, complètement Elon Musk. Vous avez une, plus 9, ça fait 10 vidéos sur Elon Musk. Je suis sûr que vous ne connaissez pas tout sur Elon Musk. C'est pour ça que j'ai fait cette couverture de qui toi avec euh, son doigt et son air malin. Parce que c'est un malin. Ok. Maintenant, bon, vous pouvez bien sûr passer à la page suivante. Et la page suivante, c'est euh, la, la dernière page, je pense. Oui, c'est la dernière page. C'est la dernière page ça. Euh, c'est un éditorial où j'explique je, un peu la philosophie de ce que je fais euh, de ce document euh, pdf interactif que vous découvrez où vous trouvez beaucoup de contenu en vidéo surtout alors les professionnels cherchent des apprentis ça c'est le problème numéro un c'est parlent les, les professionnels ils parlent de trafic euh, qualifiés, c'est-à-dire ils, ils cherchent de, de, de des gens qui viennent, et qui viennent acheter chez eux mais aussi, de l'autre côté, c'est les apprentis ils cherchent aussi des professionnels, mais qualifiés aussi c'est pas n'importe quel professionnel euh, c'est pas tous les professionnels qui vont vous parler de ce que vous voulez euh, devenir voilà, et bien sûr, bien, bien, bien entendu, bref euh, tout le monde cherche tout le mode, euh, excusez, cette, cette euh, faute d'orthographe. Alors dans euh, le texte là, il y a un autre lien pour euh, savoir, j'ai euh, une carte de visite euh, moi-même. Et puis il y a trois paragraphes. Là on parle des problèmes des professionnels, et là on parle des, pro des problèmes des apprentis, et là on je parle qu'il y a beaucoup de solutions vraiment euh, valables, euh, euh, qui ne coûtent rien, et qui vous peuvent vous faire, vous faire gagner beaucoup d'argent, et vous, vous faire gagner énormément de temps. Ok Ça, c'est bon, il faut le lire, parce qu'il y a des choses que, que je dis qui sont intéressantes quand même à savoir. Donc, je rappelle grosso modo, voilà alors c'est partage, hashtag partage qui présente Elon Musk dans 10 euh, vidéos la première c'est ici et les neuf autres sont là ça c'est le thème général de mon, euh, ma vidéo aujourd'hui euh, donc j'espère que vous avez, euh, vous allez apprécier tout ça vous allez savoir quelle est la, les, quelles sont les forces de Elon Musk, qu'il euh, vous donne quand même une approche très très concrète sur comment il on peut créer sa euh, société, son entreprise. Euh, C'est le modèle parfait, le plus parfait au monde en ce moment pour que vous puissiez quand même en prendre un exemple. Ok Donc voilà. Je vous laisse et à demain. Merci.